Bonjour, je suis vraiment ravi de vous rencontrer, mes chers élèves. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter un conte pour les enfants, la malle volante. Voici la malle volante. Alors écoutez bien ce conte. Elle était une fois un marchand si riche qu'il aurait pavait toute la rue avec des pièces d'argent il savait employer sa fortune et s'il dépensait un sou c'est qu'il savait gagner un écu voilà quelle sorte de marchand c'était et puis il mourut son fils irrita de tout cet argent et il m'en joyeuse vie elle allait chaque nuit au bras masqué, fabriquer des cerfs volants avec des billets de banque, et faisait des ricochets sur la mer avec des pièces d'or. À ce train, l'argent filait vite. À la fin, le garçon ne possédait plus que quatre sous, et ses seuls vêtements étaient une paire de pantoufles et une vieille robe de chambre. Ses amis l'abandonnèrent, mais l'un d'entre eux, qui était bon, lui envoya une vieille malle en lui disant « Fais tes paquets !» C'était vite dit, il n'avait rien à mettre dans la malle, alors il s'est mis lui-même. Quel drôle de mal si on appuyait sur la serrure, ils pouvait voler. Bien sûr. Alors c'est un conte d'après Hans Christian Andersen, la mal volante. Voici la mal. Et voilà. Euh, vous allez tout simplement lire et comprendre le conte, d'accord Et à la prochaine, je vous, je vais vous raconter un nouveau compte vraiment amusant. Alors, merci de votre écoute et au revoir.